Bonjour à tous, donc euh, nous continuons notre rosaire des malades avec euh, ce petit livret édité euh, par l'abbaye de Chambaran. Et nous sommes au mystère douloureux. Au nom du Père et du Fils, c'est inscrit, ainsi soit-il. Nous, nous nous mettons dans ta divine volonté, Seigneur. Accorde-nous toutes les grâces euh, de nos prières, euh, Multiplie à l'infini les, les grâces de nos prières et fait retomber euh, sur la planète, euh, sur toute ta création, euh, des grâces de foi, d'espérance, de charité. Comble-nous de toutes, les vertus. Comble, comble toutes, les, de toutes euh, les vertus, comble toutes les âmes de toutes les vertus, comble toutes les âmes des dons de l'Esprit-Saint. Accorde euh, une, une foultitude de charisme à tout le monde, à toutes les âmes.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 Immense détresse du grand âge qui tente de retenir le souffle de la vie qui s'en va et qui cherche un visage ami, témoin de ses ultimes combats. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans un hôpital italien, une femme se meurt d'un cancer. Un prêtre qui est mon ami y visite justement sa mère, atteinte du même mal. Cette femme lui dit « Padre, Dieu existe-t-il vraiment ?» Mon ami comprit aussitôt que cette question n'est pas philosophique. C'était un appel au secours dans un moment critique pour la foi. Cette femme avait seulement besoin d'un croyant qui crut avec elle et pour elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.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 Dans la nuit de ce monde, il s'est mêlé, il s'est fondu dans celui de Jésus en agonie. Il ne fait plus qu'un avec celui de Jésus, et avec tous ceux des humains en déréliction. Si le vrai visage de Dieu est celui qui se révèle en Jésus, comme nous le croyons, aucun appel n'est recueilli par le Père avec plus d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.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 Dans tes blessures, cache-moi, disait la vieille prière, mais où serait-on plus exposé que là Où est-on sûr de recevoir plus de coups Et cependant, on y est caché, parce que c'est le lieu dernier, le lieu sans lieu, l'ouverture parfaite dans la mort comme l amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.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 décédés en ce jour et, et nous prions aussi pour le repos de l'âme de toutes les âmes qui, qui, ont décédé, qui sont décédées qui décèdent en ce jour et qui et à l'avenir qui comme nous tous qui devront mourir et que le Seigneur délivre toutes les âmes du purgatoire il y a des endroits de notre cœur qui n'existent pas encore et il faut que la souffrance y pénètre pour qu'il soit il y a dans tout chrétien un homme de douleur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 à la naissance d'une œuvre plus pleine, qui n'a pas souffert d'une chose, ne la connaît ni ne l'aime. De la souffrance ne point parler, c'est un mystère comme d'aimer. Elle est à vous, car elle est vous, mais Dieu voulut tout consommer de votre mère. Tiens ma vie de ce désastre. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs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 et beaucoup plus que nous, de tout le mal qui ravage la terre, bien des choses changeraient sans doute, et bien des âmes seraient libérées. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Plus j'accumule les expériences de douleur, plus je me rends compte que le Christ, pendant la Passion et surtout sur la Croix, a dû subir des souffrances horribles. Plus je réalise aussi que les évangiles en parlent avec une extrême sobriété, comme si devant l'horreur, seul le silence ou quelques paroles de grande densité humaine pouvaient respecter le mystère de ce, que, de ce qui se vit là et opérer une trouée vers Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.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 Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un vieillard ou un malade qui s'offre à Dieu peut devenir, dans une communauté, la personne la plus précieuse, le paratonnerre de la grâce. Il y a un mystère dans l'utilité secrète de ces personnes dont le corps est brisé, qui passent apparemment leur journée à ne rien faire, mais qui demeurent dans la présence de Dieu. Leur immobilité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 Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prendre notre croix et le suivre revient à vivre ce que la vie nous apporte dans la foi en la résurrection. Alors nous portons nos croix comme Jésus a porté la sienne. Une seule croix, la même croix, parce qu'il a fait sienne notre croix, et parce qu'il a fait sienne notre mort, toutes nos morts deviennent la sienne.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 Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On a perdu le véritable sens de la lamentation qui, sont, qui consiste à pleurer face à Dieu. Dieu seul, qui est notre Père, est capable de supporter ainsi les rébellions et les cris de ses fils. C'est la relation avec Dieu si fort et si bon qui nous rend capable d'entrer en dispute avec lui. Il accepte cette confrontation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 Il, existe, il exige alors de puiser, et de puiser toujours plus profond, dans les réserves d'espérance. Dans de telles circonstances, le chemin de l'amour de soi conduit à pressentir que l'être humain est, en son fondement même, mouvement d'espérance, ou qu'il n'est pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs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 Au moment où le Christ crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il borné ?» On pourrait dire « Voilà, il ne croit plus ». C'est justement ce moment-là qu'un centurion romain non-croyant dit « Vraiment, celui-ci, c'est le Fils de Dieu ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Ah Quel cri dans ma chair qui souffre quel trouble dans mon cœur, quel chaos, quelle angoisse que, que lourde est cette vie qui peine à se porter Entre le monde et moi, l'alliance est rompue, qui faisait de ma vie une source féconde et jaillissante. Ah, qu'il est amer ce désaccord qui, qui la vient à rire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En écoutant ces plaintes inarticulées venant des chambres voisines, je prenais conscience tout à coup qu'il y a sans doute un seuil de souffrance où la protestation de l'organisme ne peut plus s'exprimer autrement que par un cri. Oui, je pensais en écoutant ces gémissements que le Christ en croix, après s'être d'abord exprimé par quelques paroles, puis avoir cité des psaumes, était parvenu à un moment où il était au-delà des mots intelligibles,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 Que le Seigneur délivre toutes les âmes du purgatoire. Et effectivement, je ne suis pas seul. Nous ne sommes jamais seuls. Car euh, effectivement, tout le ciel est toujours euh, avec nous. Et euh, Dieu est fidèle euh, à ceux qui suivent ses lois. Et effectivement, je m'unis euh, à tous les anges, tous les saints, à tout le ciel, toutes les âmes du purgatoire euh, pour prier en union euh, de prière. Euh. Et à bientôt pour, le, pour les mystères.